Arrêt ah, du tabac, pourquoi je vous parle peu de nicotine. Il est de notoriété publique aujourd'hui que c'est la nicotine, cette substance que l'on retrouve dans le tabac, qui est responsable de la dépendance tabagique. D'ailleurs, la stratégie de sevrage la plus utilisée, celle qui est préconisée par Tabac Infoservice et même par votre médecin, consiste justement à réduire progressivement votre dose de nicotine pour réduire progressivement votre dépendance. Alors si vous pensez que votre dépendance à la cigarette n'est que physique, collez-vous un patch et attendez que le temps passe. Et lorsque vous vous serez rendu compte que malgré votre patch, vous avez toujours autant envie de fumer, alors vous pourrez regarder mes vidéos avec un peu plus d'attention. Car moi je pars du principe que fumer, ce n'est pas simplement être dépendant à un produit. Fumer, c'est aussi et surtout être dépendant à des gestes, à des habitudes, à des comportements et à des besoins émotionnels liés à la cigarette. Et tant que vous ne vous attaquerez pas à l'ensemble de ces comportements, gestes et habitudes, alors vous allez éprouver les pires difficultés à arrêter de fumer. C'est pourquoi sur ce compte, on aborde le sevrage dans sa globalité et on aborde tous les aspects de la dépendance à la cigarette. Alors abonnez-vous